1, 2, 3, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, oui, c'est Ok, musique